La tâche de mourir est la tâche artistique. Dans cet effroi pour la mort en série, il y a la tristesse de l'artiste qui honore les choses bien faites, qui veut faire œuvre et faire de la mort son œuvre. La mort est ainsi dès le commencement. Un rapport avec le mouvement, c'est difficile à éclaircir de l'expérience artistique. J'ai rien compris. <rire> Désolé. Salut à toi, personne non binaire, euh, monsieur, madame ou ce que tu veux. Euh, oh, allez, on se fait une nouvelle vidéo outsider avec un sujet, alors pas du tout, euh, comment dire, pas du tout prétentieux, puisqu'on va parler. Euh, de jeux de rôle et de pratiques artistiques. Donc, euh, évidemment, je vais commencer par te donner une petite euh, définition de l'art. Et pour ceci, je vais appeler Boubou, qui est un expert, un mmh. expert artistique. Donc, Boubou, euh, est-ce que tu peux me donner une définition de l'art Ce qui est quand même, euh, on va dire, un débat très controversé depuis euh, des siècles, voire des millénaires. Alors, Boubou, tu m'aides pas beaucoup. Bon, c'est pas grave, je t'aime quand même. Oui, alors en fait, parce que mon chat me boude, et il ne veut pas apparaître à l'écran, donc euh, du coup, j'ai Boubou qui est un chat un peluche à la place. J'espère que vous trouverez que ça fait, euh, fait l'affaire. Donc, moi, du coup, j'ai donné une définition de l'art. Euh, eh bien, euh, avec, euh, ça va être un peu abstrait. J'espère que ça va quand même te convenir. Euh, l'art c'est une forme d'expression mais euh, qui est en dehors du réel et donc euh, est-ce que le jeu de rôle c'est de l'art il euh, y a une chose dont je suis à peu près sûr c'est que c'est vrai en fait pour, euh, pour certaines parties de, pour une partie du jeu de rôle alors que je dis une partie pour... Euh, voilà euh, pas, euh, pas une partie de jeu de rôle qu'on joue mais... Euh, euh, ah, une fraction du jeu de rôle, voilà. C'est vrai pour une fraction du jeu de rôle. Euh, personnellement, si tu veux, il y a quand même pas mal de parties de jeu de rôle où, où je suis dans une démarche artistique. Il y a euh, diverses chapelles rôlistes qui sont voilà dans une démarche artistique euh, affirmée. Donc, euh, le jeu de rôle égale art, c'est vrai pour une fraction euh, du, euh, du média. quoi. Euh, après... Euh, on peut se dire que c'est pas toujours de l'art, en fait, une partie de jeu de rôle. Euh, si tu veux, ça peut être euh, de l'art. Ça peut aussi être euh, plutôt une expérience. Euh, ou encore, je sens qu'il y a des lapins crétins qui s'approchent de moi. Bon, ils ne voient pas trop, mais bon, je les surveille quand même. Euh... Et euh, mais c'est mon public. Et en fait, il euh, y a aussi une autre euh, forme de jeu de rôle qui peut être simplement la forme de jeu, de, de ludique, au sens de ludique, au, au sens d'amusement, au sens de règles aussi. Et donc... Euh... Mais il y a un autre argument qui serait plutôt en faveur euh, euh, que tout le jeu de rôle euh, soit de l'art. Mais avant de t'en parler, il faut que je te parle forcément... Euh, du sponsor de cette euh, de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, eh bien, c'est D&D. Euh, si tu es comme moi, euh, un presque boomer, euh, tu connais forcément D&D, euh, le cochon mascotte en fait euh, du jeu à gratter, euh, le jeu de loi. Et donc, euh, eh c'est très pratique puisque dès que euh, MJ te demande de lancer les dés, eh bien, toi, tu vas dire D&D. Voilà, effet garanti, euh, anti-immersif, euh, voilà, c'est génial. Euh, donc, en fait, euh, on pourrait dire que 100% du jeu de rôle est de l'art euh, si on se dit que bah, dans 100% du jeu de rôle, il y a de la fiction. Et donc, j'ai invalidé de parler de l'impact crétin. Et donc, euh, que, si on se dit bah, la fiction, c'est de l'art, quoi, je veux dire, dans le cinéma, dans la littérature, et même dans le jeu vidéo. Ça fait, pas trop, euh, enfin, ça fait consensus quoi, que la fiction est de l'art. Euh, le problème, c'est qu'on a des scènes rôlistes, euh, comme euh, la scène old school ou la scène euh, ludiste, euh, qui dédaignent la fiction. Si tu veux, ce qui compte avant tout, c'est les défis, c'est de se creuser la caboche, faire du character build et tout. Et donc, euh, par conséquent, si tu veux, la fiction, c'est juste un sous-produit, quoi. Euh, donc voilà, il y a ce débat qui est un petit peu ouvert alors on va se poser la question de pourquoi on voudrait clamer que le jeu de rôle est là. en fait c'est quoi la motivation des personnes euh, qui, euh, voilà, qui prétendent que le jeu de rôle c'est de l'art euh, il peut y avoir une recherche en fait, de légitimisation personnelle de son activité oui tu comprends, moi ce que je fais c'est de l'art c'est pas un truc d'adolescent si tu veux c'est sérieux euh, c'est aussi pour s'attirer en fait avoir une validation, validation culturelle de notre, euh, de notre média. du moins que c'est l'art, c'est pareil, ça devient un truc sérieux. Ça veut dire qu'on peut avoir des subventions, ça veut dire qu'on peut avoir des lieux de jeu, euh, ça veut dire que le jeu de rôle pourrait être présent dans les musées, et ça veut aussi dire qu'on pourrait attirer un nouveau public, peut-être un peu, euh, par exemple, un public intellectuel, quoi, ou simplement amateur d'art. Alors, il y a quand même un problème à cette revendication jeu de rôle égale art, si tu veux, c'est que ça peut aussi paraître euh, élitiste, et du coup, ça va aussi rebuter un certain public. À partir du moment où on se dit que le jeu de rôle, c'est de l'art, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire « Oh là, c'est pas pour moi euh... !» Donc, euh... par conséquent, si tu veux, moi j'en reste au constat qu'une fraction du jeu de rôle, euh, des parties de jeu de rôle ou des pratiques rôlistes est de l'art, euh... Bon, ça va être son calme, mais je sens qu'ils vont bientôt se réveiller et mettre la pagaille. Je les surveille, mais je pense qu'ils vont mettre la pagaille. Mais euh, ça, ça me paraît difficile de, de dire que 100% du jeu de rôle est de l'art, euh, parce que si on le fait, je pense, si on clame ça, je pense qu'on le fait pour de mauvaises raisons et, euh, et que ça va pas correspondre à, à, à 100% des pratiques euh, et 100% des revendications de la part des rollistes. Je vais en revenir à une, euh, à une définition de l'art, si tu veux, euh, que je trouve assez pratique. Euh, en, fait, euh, et de euh, en fait, une chose est de l'art du moment que la personne qui l'a produite revendique que c'est de l'art, mais aussi faut il faut qu'il y ait une partie du public, pas tout le public, une fraction du public, qui reconnaisse aussi que c'est de l'art. Et voilà, c'est les deux, les deux éléments qui font... Euh, euh, qui font euh, qu'une qu chose est de l'art. Et là, clairement, je pense que du coup, il y a effectivement certaines pratiques rôlistes euh, qui peuvent être connues comme artistiques parce que ces, ces, deux, euh, ces deux démarches sont, euh, sont, val sont validées. Quoi. Euh... Je, je vais terminer avec euh, aussi une chose, c'est que je ne pense pas qu'une partie, euh, partie de jeu de rôle, même à volonté artistique, soit tout le temps de l'art, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où tu vas switcher entre des moments plutôt euh, d'expérience, où tu joues ton personnage, si tu veux, sans, sans réfléchir, vraiment parce que tu es dans l'expérience, euh, donc tu n'as pas ce recul que demande la pratique artistique. Euh, et puis, il y a des moments où, où, où bah, en fait, on va quand même euh, lancer des dés ou euh, essayer de résoudre des problèmes il y a des moments, il y aura toujours quelques petits moments où si tu veux, ça va redevenir un jeu. Quoi. Euh, donc, c'est rarement, même une partie à volontaire artistique est rarement à 100% de l'art. Écoute, c'est super parce que pour une fois, je suis en dessous des 9 minutes. Donc je pense qu'il est temps de t'arrêter. Euh, on va remercier euh, Victor, mon fils, qui m'a servi d'assistant. Notamment, il a fait le, le guignol avec les lapins crétins. Il m'a passé des trucs. Je lui fais des gros bisous. Et je vous fais aussi, je vous envoie des rayons d'amour. Salut, à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner, mets la cloche. Normalement, euh, là, tu vas avoir euh, des vidéos.